Hey, salut tout le monde, c'est Favre de Be Wild and Free. J'espère que vous allez bien. À la suite de plusieurs commentaires de mes étudiants, j'ai décidé de faire une vidéo sur comment obtenir ses premiers reviews quand on lance un produit. Je le sais, le lancement de produit peut donner des maux de tête, mais il suffit de savoir où aller chercher ses premiers reviews et un peu de patience et tout devrait bien aller. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! Premièrement, il faut savoir que vous pouvez obtenir des reviews organiquement, soit lorsqu'un client achète un de vos produits et qu'il laisse un review par lui-même ou soit euh, que vous sollicitez quelqu'un pour qu'il achète votre produit, pour qu'il laisse un review de 5 étoiles par exemple et que par la suite vous remboursez le coût de l'achat du produit au client. La technique de sollicitation est contre les Amazon TOS et vous risquez des sanctions sévères comme la fermeture de votre compte vendeur. Alors c'est à vous de décider si vous voulez ou non trafiquer les reviews de votre listing. Mais parfois c'est la solution si vous avez de la difficulté à avoir des ventes dès le début. Il y a des produits qui se vendent comme des petits pains chauds, là, même s'ils n'ont pas de review, ça a été justement le cas avec un de mes produits. Euh, J'avais seulement fait un lancement de produit avec une campagne PPC agressive puis après une semaine, j'étais sur la page numéro 1 sans review puis je faisais 25 ventes par jour. Mais encore là, ça dépend de votre produit et ça dépend aussi de votre branding. Je vous dis, les cinq premiers reviews sont toujours les plus difficiles puis lorsque vous allez passer le cap des 10 reviews, votre produit va avoir fait déjà ses preuves aux yeux des clients. Et après avoir eu vos premiers reviews, vous n'aurez plus à solliciter les gens là, parce que à, après les reviews, vont être organiques. C'est important de ne pas influencer le review du client dans vos courriels ou leur donner droit à un rabais quelconque, par exemple, s'il laisse un 5 star. Parce qu'Amazon peut voir ces courriels-là et il peut fermer votre listing ou votre compte vendeur. Ensuite, un autre moyen d'obtenir des reviews est évidemment vendre des produits de qualité qui feront une différence dans la vie du client. Vendre sur Amazon, c'est justement pas vendre des produits cheap. Il faut avoir un super beau listing et des belles photos. Je vais maintenant aller à mon ordinateur pour vous montrer quelques trucs pour obtenir vos premiers reviews. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas attendre ou qui stagnent dans le lancement de produits, vous pouvez obtenir vos premiers reviews à l'aide des réseaux sociaux. Il existe des groupes Facebook exprès pour ça. Euh, bon, allez dans votre Facebook. Là, ici, je suis sur le groupe public de, la, euh, de Amazon Be Wild and Free. Alors, tapez simplement « Amazon Review » dans la barre de recherche. Puis, vous allez avoir plein de groupes exprès pour ça. Donc, faites des demandes pour rejoindre certains groupes. Il y a des groupes qui vont vous poser des questions, comme si vous êtes vendeur, si vous êtes acheteur. Euh, répondez aux questions, puis à l'intérieur de 24 heures, ils devraient vous accepter. Pour cette méthode, je vous suggère de vous créer aussi peut-être un faux compte Facebook. Où vous faites en sorte que votre nom ne soit pas le même que le nom que vous avez mis dans votre compte Amazon pour pas qu'Amazon fasse de lien. Ensuite, préparez-vous un texte de quelques lignes. Par exemple, je vais vous montrer, je vais... Euh, je vais me prendre un. Je le fais tout le temps avec Google Traduction. Là, je me fais un petit texte en français, puis ensuite, ça, ça le met en anglais pour les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas vraiment. Moi, que ce soit un groupe euh, de review sur, pour Amazon de France, euh, ça va être toujours en anglais. Alors, dans Google Traduction, vous allez taper simplement comme euh, Salut tout le monde. Je suis à la recherche de quelqu'un. Pour faire un review pour un produit de cuisine. Là ici, ça va être important aussi de pas mettre la photo, euh, votre photo originale de votre produit. Essayez d'aller chercher, c'est comme si vous vendez une spatule, allez chercher une spatule sur internet euh, random, puis mar marquez euh, dans votre texte que c'est la photo est à titre informatif seulement. Ensuite, vous allez dire je rembourse. Les frais PayPal. Le monde va comprendre. Les frais Pépé, ça c'est le monde va comprendre. Et je donne une commission de. Whoops, une, petite faute ici. une commission de 5$. Parce que les gens maintenant, il y a de plus en plus de vendeurs pour attirer le monde. Ils veulent se faire, ils veulent avoir un produit gratuit et en plus, ils veulent avoir de l'argent. Donc, euh, on y va comme ça. Même vous allez voir certains vendeurs, certaines personnes qui posent sur euh, ces groupes-là, qui donnent des commissions de 5, 10, 15 Donc, euh, pour, faire, pour faire en sorte d'attirer le, le plus de gens, moi, je, je conseille de donner une commission. Ensuite, vous allez écrire, écrivez-moi en privé pour plus des formations. Voilà. Alors, vous allez prendre ce texte-là. vous fait aussi marquer euh, « pour US » seulement si vous vendez euh, seulement aux États-Unis. Il faut que ça, ça soit affiché là, si le produit est au US, au Canada ou en Europe. Vous prenez votre texte, vous, vous faites « Ctrl-C » pour copier. Vous allez dans votre groupe que vous allez avoir été accepté. Puis là, ici, euh, sous « Write post », vous allez coller votre texte, vous allez pouvoir ici ajouter la photo. Ça va être important que si quelqu'un commente en dessous de votre pause, comme si, mettons, quelqu'un commente ici, de ne pas répondre directement en dessous de votre pause. faites juste aller ajouter cette personne-là euh, dans vos messages sur Messenger, puis écrivez-lui en Messenger. Ensuite, une autre manière d'obtenir des reviews, c'est aller sur le site de Fiverr, ou Fever, c'est selon fiverr.com, puis, il existe des gens qui vont exprès faire des reviews pour les produits Amazon. Donc, dans votre barre de recherche, faites seulement « Amazon Review ». Puis là, dans les résultats, vous allez pouvoir regarder. Peut-être des fois, là, les premiers, ce n'est pas exactement ce que vous voulez, mais je sais qu'elle, elle m'en fait. « I will review the Amazon FBA euh, KDP », ça, je ne pourrais pas dire c'est quoi « Product Lasting ». Donc, pour 20 et 80, euh, tout dépendant de qu ce qu'elle elle va faire, on va cliquer dessus. Pour 20,80, elle va faire un 5-star review. Donc, si euh, sur « Any marketplace ». Donc, « Include product purchase plus shipping cost. Feel free to contact me to grow your business. » Donc, euh, vous payez le 20,80, puis euh, elle, elle, va acheter votre produit. Il va falloir lui rembourser, puis il va falloir rembourser aussi les shipping costs. Donc, ça, c'était un, euh, un autre truc pour obtenir des reviews. Un autre truc qui est dans le même principe que Fiverr, vous allez sur « Upwork ». C'est un autre site internet où vous pouvez engager des freelancers, puis vous allez pouvoir y taper ici, euh, mettons Amazon Review, puis il va y avoir des personnes euh, qui vont pouvoir faire des reviews pour vous. Encore là, il euh, faut regarder c'est quoi la description, combien que autres ils euh, demandent pour faire le review, etc. Un autre moyen de, de tenir des reviews est justement de demander à votre entourage de faire un review sur votre produit. Par contre, assurez-vous euh, de ne pas être ami Facebook ou ami Instagram entre vous et cette personne-là. Il ne faut pas que euh, Amazon puisse faire le lien entre vous et la personne qui a laissé un review. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé à tenir vos premiers reviews. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!